de ce premier roman, il, est, il germe quand même. Quand je quitte Paris, j'arrive à Bordeaux en 2015. Quand je rencontre des dessinateurs, c'était à la base un scénario de BD, et, euh, et là, je, ça venait de scènes que ma mère m'a racontées du franquisme, et je voulais rendre compte de cette ambiance du franquisme. En 2020, il y a le confinement. Euh, on est en confinement ferme, donc en mars, et on avait une heure pour pouvoir sortir euh, dans les rues de Bordeaux, en tout cas moi j'étais à Bordeaux. Euh, et donc j'ai pris cette heure-là pour aller chez ma mère et lui poser des questions, entre un quart d'heure et une demi-heure par jour, sur son enfance, son passé, sur sa mère, sur sa famille en fait. Euh, je ne savais pas trop où j'allais. Mais je voulais développer, explorer, puis aller être exhaustive dans, dans tous le, le, le, les souvenirs que ma mère pouvait avoir. Et très vite, elle m'a donné toutes ses correspondances, ses journaux intimes, et donc j'ai pu en fait avoir assez de matière pour, pour écrire ce premier roman. Quoi. Donc c'est un roman à trois voix, donc il y a la grand-mère, la mère et la fille. Alors comment je l'ai construit J'ai absolument voulu que ma mère soit une voix. Donc euh, ça a commencé comme ça. Quand je lui ai donné une première personne, hein, euh, donc première personne singulière, elle parle, elle, elle, voilà, elle dit je. je me suis demandé si la grand-mère devait aussi parler à la première personne. Elle l'a fait, et moi-même aussi. Donc l'idée c'était de faire un contraste, c'est-à-dire euh, ma grand-mère et ma mère vivent en Espagne, naissent en Espagne, euh, en période dictatoriale, hein, euh, sous Franco, et moi j'ai la chance d'être la génération qui sort de l'Espagne, qui n'est pas en Espagne, et qui, en fait, va avoir une éducation beaucoup plus libre, euh, et euh, pas du tout sous l'emprise le, catholique, hein, qui a fait quand même beaucoup de dégâts en Espagne, et euh, avec aussi des écoles publiques et, et ouvertes sur le monde. Alors, est-ce que ce roman est un roman de formation, ou est-ce qu'il y a une autre dimension euh, De formation, oui, mais en fait, dommage. Je ne sais pas. Moi, en fait, au fur et à mesure que j'écoutais l'histoire de ma mère et ma grand-mère, J'étais impressionnée par, par leur ténacité, par leur courage, et, et je, me, je me suis aussi dit que j'étais le résultat de tout ça. Donc, euh, je dirais plutôt un, plutôt un constat, enfin je ne sais pas si c'est vraiment... Non, non, je dirais c'est un roman de constat, en fait, de, de la force qu'elles ont eue, euh, de l'amour qu'elles avaient pour les, les, la connaissance, euh, et puis pour l'émancipation, elles, elles avaient un amour pour la liberté. C'est ça que j'ai hérité. Alors, est-ce que ce livre questionne ce qu'est être une femme de génération en génération Oui, en fait. Est-ce que ce livre est féministe J'irai plus loin. Oui. Euh, C'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit, euh, ce soit des histoires euh, totalement euh, marginales. Euh, c'est vrai que là, c'est un contexte historique particulier. Donc, c'est le franquisme. Mais euh, moi, donc, euh, née dans les, années 90, euh, dans les années 80 à Lyon, euh, je crois que je partage beaucoup de choses que d'autres euh, de mes... Euh, Enfin, on va dire, mes, mes pères euh, ont aussi connu, c'est-à-dire euh, des passages un peu difficiles, comme euh, euh, une, je sais pas, une, une un injonction à être belle, à être mince, euh, donc toute cette période David Hamilton avec euh, euh, donc ces vagues d'anorexie dans hein, les années 90. Euh, la violence conjugale, je veux dire, c'est pas euh, marginal, hein, je veux dire, c'est ben, très présent. Euh, bon, bah, le patriarcat, donc voilà, mais après, donc, dans le travail, euh, non, je crois que j'ai vécu des choses que toute femme euh, a vécu ou va vivre, hein. Hélas, mais j'espère que ça ne se reproduira pas. Il faut qu'à un moment donné, voilà, ça, ça s'arrête. Donc euh, l'idée, c'est peut-être de, de, de déjà de dire, c'est déjà beaucoup, et en espérant que ça ne se reproduise pas et qu'en fait, euh, on, euh, la prochaine génération puisse être euh, le plus, euh, encore une fois, le plus libre possible et le plus... Euh, euh, informé possible, hein, parce que l'information c'est important, c'est ça aussi, dans l'éducation. Alors les hommes où sont-ils Et bien euh, donc ils sont absents, <rire> donc ils ont, ils ont bien fait leur job, ils ont fait des enfants, hein, mais ils se sont, ils sont arrêtés là, hein. ils n'ont pas continué après à, à payer le loyer, à, à, à, ils n'ont pas fait à manger, ils ne savent même pas quel âge ont les enfants, ils ne savent même pas euh, Peut-être combien en ont bon quand même. J'espère qu'ils savent combien ils en ont, mais donc c'est ils sont pas là. Euh, comment est venu ce titre Et page 53. parce que euh, à force je la connais par cœur. Euh, en, voilà, en, au milieu du livre euh, donc j'écris les hommes sont absents de nos familles. Et je me dis mais c'est fou quand même parce que c'est vrai que voilà mon grand père donc euh, part disparaît hein, de la famille. Euh, mon père enfin voilà bon faudra le lire pour, pour comprendre, mais euh, et oui, ils sont absents. Après, voilà, il y a l'ironie avec la couverture, c'est-à-dire que la couverture c'est un cactus. Alors à la base, je un... j'en je cherchais... avais tellement marre des couvertures qu'on proposait, on va dire, <rire> que j'ai mis penny sur Google. Search et que j'ai donc, il y a eu trois quatre pénis, et après il y a 8, un cactus, et donc je me suis dit, tiens, on va mettre un cactus. Donc en effet, il y a trois branches, ça m'arrange parce que c'est trois récits, et il y a des épines. Il y a Dieu et Franco qui sont très présents, hein voilà, c'est les seuls, les seuls hommes euh, qu'on puisse vénérer, mais euh, on respectait aussi beaucoup le mari. Mais est-ce que le mari respectait la femme, enfin, pas trop quoi. Et donc euh, voilà, je sais, je, pas de je sais pas où sont les hommes, on me le demande, euh, je sais pas. Enfin, je veux dire, euh, si je savais, j'aurais écrit un autre livre. <rire> Donc, euh, les hommes sont absents, euh... oui.